Bonjour à toi cher spectateur, Okuzai Dajime Hashimoto. C'est un film qui me titillait parce que Okuzai c'est un artiste dont je sais finalement peu de choses, mais dont les images m'ont marqué. Simplement parce qu'elles ont un style, quelque chose de très identifiable. Et au-delà de ça, je pense que c'est un des artistes japonais que l'on connaît le plus en France. Ou en tout cas si on ne le connaît pas en tant que personne, on connaît son travail. On sait ce qu'il a fait, on sait qu'elle a été une partie de son parcours, enfin, il a marqué, entre guillemets, nous pauvres occidentaux que nous sommes. Donc j'avoue qu'un film autour de sa vie, bah, ça me titillait très fortement. Le résumé pour faire simple, à Edo, en 1785, la censure impose aux dessinateurs et éditeurs de ne pas laisser trop libre cours à leur imagination. Dans ce contexte, un éditeur va pousser un de ses jeunes élèves, Shunro, à se dépasser pour porter sa vision du monde par ses dessins. Alors, on va tout de suite enlever un point. Oui, je trouve que le film est très classique est très convenu dans une grande partie de sa narration et de sa globalité visuelle et esthétique. Mais ça fonctionne super bien. Dans le sens où ça faisait longtemps où j'avais pas vu un tel film avoir des parties prises aussi marquées et en même temps une idée aussi claire de ce que l'auteur a envie de raconter. C'est-à-dire que Hashimoto, clairement, dans sa manière de concevoir le film visuellement et narrativement, il a voulu nous embarquer dans un voyage où on comprend l'esprit de Kuzai. Et je trouve cette idée très intéressante parce que, au delà du parcours dramatique que l'on aura l'occasion d'évoquer, qui je trouve est extrêmement dense et très, très bien conçu, au-delà d'une partie de la mise en scène qu'on peut trouver un peu classique et, je dirais pas contemplative, mais en tout cas assez convenue dans l'œil qu'elle porte à la fois sur le Japon de cette période-là et aussi sur le parcours de Okuzai, mais je trouve qu'au-delà de tout ça, il y a des parties visuelles et esthétiques qui sont très marquées. Il y a une envie de vouloir nous faire comprendre pleinement à la fois le point de vue politique mais également artistique de cet homme dans cette période extrêmement charnière du Japon. Comme je l'évoquais dans le résumé, c'est une période où la censure était un petit peu étrange et ne laissait pas l'esprit artistique des auteurs pleinement s'épanouir. Chercher simplement à faire des trucs que tout le monde allait apprécier et qui allait réussir à convenir à la grande majorité. Et je trouve cette idée intéressante d'explorer ça au travers du parcours d'un homme qui n'a jamais forcément souhaité plus que cela au travers de ses dessins ou de ses traits, offenser qui que ce soit ou marquer de manière mauvaise le on va dire l'opinion publique de l'époque. Et je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue scénographique et esthétique, choisir le parti pris d'un homme qui n'a pas voulu choquer mais qui a marqué, ben, ça va forcément appuyer des éléments de mise en scène qu'on n'aurait pas pensé voir ou préconcevoir dans la base du film. Montrer la vision d'un homme par le biais de son art n'est pas une chose facile. Et énormément d'auteurs se perdent dans une logique créative et visuelle qui n'a pas forcément le sens escompté, surtout quand l'auteur qui doit être mis en avant est aussi fort qu'un symbole du dessin et de l'art visuel japonais. Hajime Hashimoto nous offre un œil particulièrement juste, quoique classique durant une majorité de son temps, sur le dessinateur et peintre japonais Okuzai, le temps d'un moment de cinéma d'une grande beauté, d'une rare efficacité dramatique et visuelle, mais surtout d'une grande justesse quant aux nombreuses thématiques qui doivent être évoquées autour de sa vie et de son pays. En termes d'écriture, le film est écrit par Len Kawara. Euh... L'exploration dramatique du personnage de d'Okuza est très intéressante parce qu'elle se fait sur une très grande temporalité, en gros ça se passe de 1785 jusqu'à 1845, si j'ai bonne mémoire c'est à peu près ça ce qui est marqué entre guillemets en termes de temporalité claire et nette au spectateur. Et je trouve que d'avoir une telle densité dramatique, de nous plonger dans des époques aussi différentes que finalement extrêmement logiques et pragmatiques par rapport à ce qu'on a envie d'évoquer. Au début, on nous évoque un jeune garçon extrêmement fougueux qui a envie de marquer les esprits et qui a surtout envie de de, de faire du dessin parce que ça lui semble être une logique en termes créatifs, ça lui semble pas être quelque chose de spontané et d'humain, ça lui semble être quelque chose de mécanique et de l'ordre du travail. Et je trouve que faire évoluer ce personnage jusqu'à l'amener comme étant l'icône culturelle et créative qu'elle a pu être sur la fin de sa vie... Ça permet au spectateur d'identifier clairement à quel point un artiste ne se fait pas en une fraction de seconde. Et d'un point de vue dramatique, ça permet aussi d'avoir quelque chose de très impactant. Parce que montrer un jeune fougueux qui devient ensuite un grand sage capable de livrer des œuvres qui, jusqu'à la fin de sa vie, vont marquer les esprits, c'est quand même assez extraordinaire d'un point de vue dramatique et émotionnel. Parce qu'en tant que spectateur, on se sent énormément impacté par tout ça. Et on se dit... Ça a une logique, ça a une puissance, ça a une intensité, ça veut nous amener à nous faire réfléchir à quelque chose. Et puis derrière, on a toute cette logique de point de vue politique, censure, euh, le travail autour des samouraïs qui est amené dans la deuxième partie du film, qui je trouvais assez intelligente parce que les samouraïs, c'était vraiment l'incarnation même de la justice. Et le fait de les amener dans ces retranchements et du point de vue d'Okuzai en plus, ça permet d'avoir une puissance dramatique qui je trouvais très juste. Enfin, vraiment, on se rend compte que le scénario, sous ses affres de parcours dramatique assez simple en fait, a beaucoup de choses à nous raconter. Kawahara veut absolument épouser la vie de cet homme, et cela passe par une idée très intéressante, soit le mettre en perspective par rapport à la logique de la censure de l'époque, pour ensuite développer l'histoire d'un pays par le biais d'un personnage comprenant le sens de sa vision de l'art et du monde. En ce sens, même si la base de l'écriture est extrêmement classique durant une majorité de son temps, et que le découpage en deux grands actes de l'œuvre est un peu trop forcé, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond attachement à ce jeune homme, à son évolution et sa compréhension du monde qui l'entoure, et surtout de voir à quel point son art a évolué tout autant que lui. En termes de mise en scène, je trouve qu'Ajime Hashimoto a quelque chose de très intéressant. Déjà, premier point que je vais tout de suite poser, et voilà, c'est un point négatif, mais pour moi c'est intéressant de l'amener dans un premier temps, je trouve pas forcément qu'au début, on identifie une patte particulière. Je trouve que, et c'est très intéressant de ce point de vue-là, le film a un côté très classique, mais très classique à l'ancienne. Ça m'a beaucoup fait penser à l'Uizujiro Ozu par moment parce qu'il y a un côté très sobre dans la manière de poser le cadre et de poser le décor. Il y a peut-être aussi le fait que ce soit un film en costume et que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film japonais en costume. La plupart des films japonais que j'ai vus dernièrement, c'était des films qui se passaient dans notre époque. Ou en tout cas, si c'est dans notre époque précise, ils se passaient dans les années 80-90. Donc le fait de revoir des costumes comme ça, ça me rappelle un cinéma japonais un peu à l'ancienne. Et par contre, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'ils posent des moments de scénographie qui sont très modernes. Par l'utilisation de fisheye, par l'utilisation de grands mouvements de caméra extrêmement denses, par l'utilisation d'une caméra à l'épaule qui, par moment, permet d'avoir une brutalité de l'instant qui, je trouve, fonctionne très bien. Et c'est très intelligent, je trouve, de la part d'un auteur, de nous poser cette base cinématographique qui va nous faire dire « dis donc, c'est drôlement classique ». Je connais ce type de cinéma, je l'ai déjà vu, je ne trouve pas de patte particulière. Et Le fait d'amener dans un second temps ces plans qui vont vraiment être en complète opposition avec cette mise en scène, ça permet de construire quelque chose qui va marquer le spectateur. Je ne pourrais pas vous dire précisément, mais j'ai des plans qui me reviennent en tête. J'ai des plans dans ce laboratoire d'expérimentation de dessin. J'ai des plans dans des dojos qui sont extrêmement bien faits. J'ai des instants avec des grands angles en fichaille qui permettent de mettre en relief toute la densité de la scène et de construire un plan où on va identifier tous les personnages, leur positionnement, que ce soit sociétal ou idéologique. Et je trouve ces instants très bien faits et ça amène quelque chose de particulier à la mise en scène. C'est des petits détails, mais ça marque l'esprit du spectateur. Hashimoto nous emporte dans un torrent d'esthétique où il réussit de manière très intelligente à contrebalancer une forme très classique de scénographie et en même temps d'user d'outils et d'éléments de conception et de création graphique qui sonnent comme tellement marqués qu'ils ne peuvent qu'être modernes. C'est certainement là que l'auteur parvient le plus à nous surprendre, car si l'on ne peut pas avoir par moment la sensation que la réalisation est assez convenue, on ne peut s'empêcher au fur et à mesure que le récit avance de sentir qu'il y a une vraie envie de la part du cinéaste de se démarquer et de proposer quelque chose de différent au spectateurs pour notre plus grand plaisir. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bon. Euh, déjà, je trouve que Hiroshi Abe dans le rôle du mentor est exceptionnel. Cet acteur-là, de toute façon, il a une gueule. Je pense que vous l'avez déjà vu dans plein de films, mais là, il marque réellement l'esprit du spectateur. Euh, Munetaka Aoki également. Excellent, euh, Eita Nagawama, euh, Miyori Takimoto, Hiroshi Tamaki, euh, Mintanaka, euh, Tanji Tsuda, tous ces acteurs sont vraiment vraiment vraiment bons, ils impriment quelque chose dans la tête du spectateur, ils marquent par un charisme, par une puissance, Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage d'eux, mais je dois avouer qu'il y en a un que je retiens plus que l'autre, même si euh, il est là que pendant un bon deux tiers du film, et après il disparaît un peu, mais pour autant je trouve que c'est lui qui ressort vraiment et qui marque complètement le long métrage. Yuya yagihara porte une grande majorité du métrage sur ses épaules et il faut bien reconnaître que le jeune acteur s'en sort à merveille délivrant une prestation aussi équilibrée qu'extrêmement à fleur de peau par moment. Au bout du compte, Okuzai est une très belle œuvre de cinéma. Une œuvre qui rend parfaitement hommage au travail du peintre qui met parfaitement en relief l'humain derrière tout ça. Je trouve que c'est un très beau film qui arrive à se démarquer tout en ayant quelque chose d'assez sobre et de classique. C'est un film qui brille par une sobriété de composition qui marque l'esprit du spectateur parce que c'est en complète opposition avec ce qu'on pourrait penser être la base du film. On imaginerait un film en costume très convenu, on a une œuvre qui arrive à se démarquer par un point de vue, par un regard sur ses personnages et par une mise en scène qui fonctionne. Donc Okuzai Dajime, Hashimoto, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un très beau film et c'est quelque chose de très marquant et qui permet de redécouvrir cet artiste qu'on connaît par ses dessins mais qu'on ne connaît pas tant que ça humainement. A plus